Alors il nous donne un cadeau, la vie éternelle. Tu peux le lui demander aujourd'hui. Il te connaît, oui, toi, et il t'aime profondément. Nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu. Tu as accepté de venir sur cette terre. Tu nous as montré la vérité et tu as fait de grandes choses, des miracles. Seigneur, moi je crois en toi et je sais que tu m'as donné la vie éternelle parce que c'est écrit dans la Bible. Et je te prie pour ces enfants qui écoutent, pour que eux aussi ils te connaissent et qu'ils soient sauvés de cette terrible punition qui attend ceux qui ne croient pas en toi. Merci Seigneur. Amen. Nous allons chanter des cantiques, des chants pour Dieu. Ce que Dieu dit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 Jésus la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Lisons maintenant l'histoire dans la Bible. Tu peux la retrouver dans différents évangiles. Elle se trouve dans Luc 8, versets 22 à 25, dans Matthieu 8, versets 23 à 27. Et nous, nous allons la lire dans Marc 4, versets 35 à 41.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 à qui obéissent même le vent et la mer. Notre histoire est finie. À bientôt.